Et eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un cours de cuisine aujourd'hui on va voir comment faire de la pâte brisée. Alors pour faire de la pâte brisée, il vous faut de la farine de l'eau, de l'huile, on mélange tout ça, on met au four thermostatiste. Non, je dis quand même plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, comme vous le voyez, on n'est pas dans l'endroit habituel, dans l'antre, on va dire, dans la tanière. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser la visière du casque de Short Trooper dont je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Je vous en avais un peu parlé de cette visière et je vous avais dit que c'était simplement un prototype pour voir les dimensions. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va réaliser réellement la visière, parce que vous voyez, il n'y a plus rien, je vais enlever. Va aller juste ici. Voilà le prototype, ce qu'on va essayer de faire c'est euh, de le faire bien pour une fois puisque je fais que des conneries et du coup ça va me permettre à moi de vous montrer comment je réalise une visière donc de ce type là facilement Allez c'est parti En tout cas si vous voulez me soutenir pour les futurs projets je vous invite à faire un don sur la page Tipeee elle est disponible dans la description Parce que tous les projets que vous voyez c'est cool mais ça coûte de l'argent derrière donc c'est un peu compliqué pour moi de gérer donc si vous avez les moyens ou si vous voulez faire plaisir N'hésitez pas à aller faire un don, c'est vraiment très sympa, je vous en remercie. Bon, j'ai essayé de changer un peu l'angle pour que ce soit un peu mieux pour vous, pour que vous puissiez voir la table et ce qu'on va faire, et donc vous présenter le matériel dont on aura besoin. Alors tout d'abord, ce dont vous aurez besoin, c'est ceci. Ce sont tout simplement des feuilles de rétroprojecteur, donc vous savez les feuilles où les profs écrivaient dessus. Voilà, et après qu'il est diffusé euh, sur une lampe qui éclairait sur, euh, par exemple, le mur. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'utiliser ces feuilles comme support, en fait, pour créer notre visière. Donc, vous pouvez en avoir pour pas très cher. Moi, bien sûr, je suis un pigeon, donc j'en ai pris plus de 100. Après avoir pris une feuille de notre projecteur, on va maintenant prendre ce qui va nous faire cette teinture. C'est tout simplement du film teinté pour voiture. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo. Donc, normalement, vous le savez déjà un petit peu. Donc, voilà, c'est tout simplement un rouleau de film pour les vitres de voiture, donc pour les teinter. C'est du 80% je crois. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ça. Donc commence aussi une feuille pour vidéoprojecteur et du film teinté. Allez c'est parti Donc voilà j'ai une feuille pour vidéoprojecteur parfaitement euh, nettoyée. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais la poser sur le film teinté. Pour ensuite récupérer les marques et le décou les découper à la bonne taille. Voilà j'ai donc placé ma feuille pour rétroprojecteur sur le film teinté. Je vais maintenant découper sur le bord en laissant une petite marge et après on passera à l'étape suivante Génial Bon du coup voilà, j'ai découpé le film pour voiture aux dimensions de la feuille de retro-projecteur ce que je vais maintenant faire c'est mettre de l'eau savonneuse sur cette feuille pour pouvoir ensuite venir coller comme il faut le filtre dessus et avoir enfin notre visière du coup ça y est pour réaliser de l'eau savonneuse rien de plus simple de l'eau et un peu de savon, bon là j'en ai mis beaucoup ce qu'il faut faire normalement c'est mettre dans un pchit pchit vous voyez ce que je veux dire mais j'ai pas de petit pit, du coup je vais faire un petit pit à main donc c'est à dire on récupère un peu d'eau savonneuse avec les mains en fait on vient voilà, faire des petites gouttes dessus ensuite on vient prendre le film et on va décoller une petite partie donc ça, c'est assez compliqué, je vous l'avoue, c'est assez chiant surtout. Du coup, on décolle la partie. On a la partie collante qui est juste ici. Ça est donc très compliqué parce qu'il ne faut pas qu'elle se replie sur elle-même. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de la placer dans un angle. On la place et on vient chasser les bulles d'air un maximum. Et on vient la placer comme ça petit à petit. On n'hésite pas à coller la table en même temps. Hein. Et voilà. Donc voilà, donc là j'ai ma feuille de notre projecteur qui est en dessous, qui est collée. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Je vois les bords ici. Et ce que vous venez faire, c'est essayer de venir chasser un peu tout ce... Cet excédent en fait, qui est coincé à l'intérieur. Vous le faites chasser, vous allez voir, ça, ça s'éjecte sur les bords. Voilà, vous faites ça vers l'extérieur pour enlever tout ce qui est bulle d'air. Donc voilà, maintenant je vais couper tout l'excédent de papier. Et donc voilà, on a maintenant notre visière qui est prête à être découpée, à être placée donc sur le casque. Il suffit maintenant de placer la visière, de la coller et après de la découper de l'intérieur. Bon, du coup, ça y est, on a terminé, enfin, cette visière. Donc, je vous avouerai un truc, c'est que les premières fois, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, voilà, on a notre visière qui est maintenant prête. On peut la nettoyer un petit peu parce que je vois qu'il y a quelques traces encore. Donc, c'est un système simple pour faire une visière, vous voyez, pour un casque comme ceci, par exemple. C'est pas une visière de protection, bien sûr, N'allez hein, euh, pas croire que vous pouvez aller couper des arbres avec ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la fabrication de ce casque mais également sur des projets d'enceinte, je suis en train de les réaliser, ça prend un peu de temps. J'espère que ça vous a plu, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, salut